Soyez les bienvenus à ce rapide learning qui porte sur les triangles dramatiques. Ici, on va étirer euh, ben, les, le mollet, donc la partie ici. Aujourd'hui, il va être question d'un nouveau chapitre relatif à la partie générale du cours de droit international privé. Alors, la masse à pas dépasser est donnée par cette formule juste ici, où on trouve en A l'air de notre tamis et le D, le diamètre des mailles. Alors ce vidéo maton c'est quoi finalement Eh bien c'est un, un totem comme vous pouvez le voir à l'image qui euh, a la possibilité, qui vous donne la possibilité de pouvoir enregistrer vos cours ou vos vidéos pédagogiques avec un retour immédiat de votre image à l'intérieur de votre PowerPoint grâce au fond vert qui se trouve derrière moi, un peu à la manière d'une euh, météo. Le but de, cette, de cet outil, c'est donc de pouvoir enregistrer des vidéos pédagogiques que vous allez pouvoir partager avec vos étudiants avant le cours, pendant le cours, après le cours, dans le cadre euh, d'une classe inversée, dans le cadre d'un cours à distance, dans le cadre d'un mini MOOC éventuellement. Donc euh, ça m'a intéressé pour plusieurs points. de un par rapport à ma fonction, pouvoir répondre à certaines questions de profs qui viendraient vers moi et qui auraient besoin de cet outil-là. Euh, deuxième chose, bah, c'est pour pouvoir peut-être présenter certaines petites parties de cours, donc pas spécialement présenter un cours complet, mais certaines parties de cours. En fait, j'ai déjà toutes les vidéos du cours avec des screencasts et je trouve qu'il y a une, une vraie plus-value euh, aux au vidéos matons par rapport à ce que j'avais fait. Euh, parce que d'une part, euh, je, peux, je peux bénéficier du prompteur, qui est un énorme avantage. Il permet d'avoir un texte vraiment sans hésitation, euh, très bien conçu, etc. C'est toujours difficile de présenter ça en cours parce que qu'on enfin, n'a pas le matériel en cours et du coup on a voulu nous donner ça en vidéo et donc ça vient en support du cours et en introduction des, des, des questions pratiques qu'on aborde dans TP. Bah, la qualité de, de l'outil, parce que là il y a la bonne lumière, il y a le son, il y a le fait qu'on est dans l'écran, donc ça c'est quand même un petit peu le côté magique de, de l'outil euh, qui me permet de, de se visualiser soi-même, de, de montrer certaines choses, ce qui n'est pas le cas quand on fait un screencard de son, de son écran. Euh, et donc là on peut vraiment, je pense, être un tout petit peu plus en interaction avec les étudiants, même si ça reste une vidéo, donc c'était assez rapide. Donc on l'a fait on a en plus ou moins un quart d'heure là, et donc euh, j'avais lu les documents qu'on m'avait envoyés. Et donc c'était assez facile. Euh, play, euh, stop. Donc euh, oui, c'est très très facile. Les difficultés du Venomaton, de, de, de, de, de, de marathon, c'est pas tellement la prise en main technique, c'est plus le se positionner dans, la, dans, dans le champ de la caméra par rapport à son PowerPoint, de pouvoir montrer les choses un peu comme Madame Météo fait. Euh, et voilà, ça, ça c'est la difficulté, et de bien penser son son PowerPoint de départ en faisant où je me mets. Et, et ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que je suis un peu une personne de référence pour d'autres parce que beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser donc je peux vraiment aller avec eux. Moi, je trouve qu'un des arguments euh, hyper intéressants que l'œil de Maton, c'est qu'on a un retour directement pour s'améliorer soi-même à, à présenter des éléments parfois techniques et compliqués euh, aux, à d'autres personnes. C'est qu'on se voit directement euh, en retour dans la caméra et puis même on voit la vidéo après et on se rend compte de toutes nos mimiques et tous euh, nos abus de langage etc. Euh, au cours de la vidéo et donc ça force quelque part euh, à faire mieux au, au fil du temps et puis, euh, puis même je pense que c'est quand même hyper facile euh, finalement euh, comme euh, une fois qu'on a pris la main, faire une vidéo c'est bien facile, il suffit de venir ici euh, avec quelques outils on arrive à, à apparaître sur les slides, disparaître, à faire passer les slides et toujours être enfin, présent sur les slides, pouvoir montrer des choses en même temps, c'est un peu météo mais c'est toujours euh, amusant et euh, je pense que ça a quand même une, une bonne plus-value, c'est quand même super facile pour, euh, pour faire des vidéos. C'est clair que si on n'a pas bien préparé, bah on va s'arrêter très souvent, on va devoir mettre pause, redémarrer, ça c'est quand même pas intéressant. Donc on doit s'imaginer qu'on a ses élèves devant soi et euh, qu'on donne son cours, qu'on ne va pas se dire « tiens, je vais relire quelle, telle chose » ou « je vais m'arrêter, je ne sais pas ce que je vais dire pour tel dia. » Ça, ça risque de poser problème, soit pour le montage, soit pour les arrêts euh, reprises. Quoi. Non, bah, la chose que je conseille, c'est d'aller le tester euh, pour voir ce que ça donne. Et puis, euh, et puis voilà, si, si de toute façon, s'il y a un intérêt, je pense que l'outil est, est intéressant à utiliser. Donc, euh, allez-y